On va maintenant s'intéresser aux variables. On va voir les principales fonctions pour créer, éditer, explorer nos valeurs de variables. Dans QDA Miner, les variables, dans le cadre de votre projet, vous seront utiles ou pas. Vraiment, ça dépend de votre méthodologie, ça dépend du type de données avec lequel vous travaillez, du type d'analyse que vous allez effectuer. À la base, les variables servent à documenter les caractéristiques de vos cas. Par exemple, si vous travaillez avec des individus, vous pourriez vouloir venir définir leurs caractéristiques sociodémographiques. Créer une variable pour l'âge, une variable pour la profession, une variable pour le revenu, etc. Mais ça, ça pourrait venir documenter n'importe quelle information... Pour caractériser n'importe quel type de cas, par exemple, si vous travaillez avec des articles de journaux, vous pourriez venir documenter leurs caractéristiques ici. Même chose si vous travaillez avec des discours politiques ou peu importe. Ultérieurement, en fait, ça pourrait vous servir, entre autres, à venir cibler vos analyses en fonction des caractéristiques que vous avez définies. Par exemple, je pourrais vouloir cibler mes analyses, m'intéresser seulement aux femmes, euh, m'intéresser seulement aux discours politiques américains, ou m'intéresser seulement aux articles de périodiques publiés après 2010. Donc, tout dépendant de ce que vous avez défini ici dans vos variables. Donc, il faut vraiment réfléchir au départ à savoir à quoi pourraient me servir ces informations-là pour pouvoir exploiter mon matériel par la suite. Alors, je vais faire quelques petites manipulations de base. Je vais créer une variable catégorielle. Je vais ajouter des variables en important un fichier Excel. Je vais transformer le format d'une variable. Et par la suite, créer un tableau de fréquence et un tableau croisé à partir des variables que j'ai créées. Première étape, créer une variable. On voit en fait qu'ici, en créant notre projet, Trois variables ont été créées automatiquement. La variable «File », qui est une variable de type catégoriel, C'est pour ça qu'on a un petit menu déroulant ici avec des options, qui correspond en fait au nom de nos fichiers, à leur identifiant. On a une variable «Location », qui correspond aux deux dossiers dont l'information a été importée au départ quand on a créé notre projet. Donc, « Entrevue 1 »,« Documentation ». Et une variable « Document » qui vient caractériser nos cas, c'est-à-dire la variable « document » correspond à l'onglet « document » où se trouve le texte qu'on a importé. Et donc, ultimement, la variable « un document », c'est une caractéristique de nos cas au même titre que leurs autres caractéristiques. Ça va se clarifier un peu par la suite. Donc, si je veux créer une variable, je peux aller sous Variables en haut, ou je peux simplement faire un clic droit. On voit qu'on peut ajouter des variables, effacer des variables, réordonner, transformer le format, éditer leurs propriétés, visualiser les statistiques de nos cas. On commence par ajouter une variable. Je lui donne un nom. Alors je vais l'appeler sexe. Je peux la décrire si nécessaire. Ensuite, je dois définir son type. Là, on voit bien le côté quantitatif de la démarche. Alors, notre variable peut être soit catégorielle, c'est-à-dire nominale ou ordinale, variable qualitative. Ça peut être une variable numérique, par exemple l'âge de nos répondants. Une variable date, date et heure. Une variable booléenne, vrai ou faux, true ou false. Une courte chaîne, c'est-à-dire une chaîne de caractères, c'est du texte. Une variable de format document, c'est-à-dire créer une autre variable document qui nous permettrait d'importer, de joindre un autre document à notre cas. On le fera un peu plus tard. Et une variable « image », même principe, c'est-à-dire mais au lieu de joindre un nouveau document, on pourrait joindre une image à notre cas. Pour le « sexe », c'est une variable catégorielle. Je viens définir ces valeurs en cliquant sur « éditer ». Alors, on voit que l'interface est assez minimaliste. Là. On, est, on a juste à inscrire les, les valeurs possibles, donc « homme », ensuite « femme ». On va rester traditionnel. On va faire OK. On fait Ajouter. Et puis on fait Créer. Et voilà, on a maintenant une variable sexe. Évidemment, il n'y a pas encore d'informations parce qu'il faut lui assigner une valeur pour chacun des cas. Et donc, il faut y aller un par un. J'avais identifié le sexe de mes répondants dans le nom du fichier. Alors, je peux y aller un par un. Ça, c'est une femme. Ça, c'est un homme. Et voilà, au cas par cas. Évidemment, comme vous voyez, ça peut être un peu long comme procédure, surtout si vous avez beaucoup de cas. Une autre façon de faire, on peut aller sous « Variables » et utiliser le tableur. Alors, on voit ici les caractéristiques de nos variables sous format, comme dans Excel, dans le fond, sous forme de tableur. Et on peut venir documenter les informations directement ici. Donc, je vais mettre un peu n'importe quoi. Et voilà. Ensuite, on fait appliquer. Et puis, on fait fermer. Donc, c'est un peu plus rapide. Alors maintenant, on a une variable sexe. C'est quand même assez long, que ce soit individuellement ou par tableur. Alors, une autre option de faire, si vous avez beaucoup de caractéristiques à documenter, c'est de l'importer dans un fichier Excel qui a été préalablement créé. Alors, j'ai créé une feuille Excel qui s'appelle variable, et vous voyez ici que j'ai créé trois variables. Deux variables numériques, l'âge de mes répondants et le nombre d'enfants, et une variable qualitative qui est le quartier. Très important, j'ai créé une colonne d'identifiant de chacun de mes cas, qui va me permettre de faire la jointure, c'est une variable clé, donc ça va me permettre de faire la jointure entre les informations qui se trouvent dans mon fichier Excel, donc mes cas à l'horizontale, et les cas qui se trouvent dans mon projet. Il faut absolument qu'ils puissent faire un lien entre chacun des cas pour associer les caractéristiques au bon cas. Et il faut absolument que la variable que je vais utiliser comme variable clé ait le même nom. Donc ici, j'ai choisi la variable « file » pour identifier mes cas. Alors, pour importer mon fichier, je vais sous « variable » importer d'un fichier. Je vais sélectionner mon fichier Excel et je vais ouvrir. Je peux avoir un aperçu ici. Et je fais « suivant ». Petit problème de traduction ici. Nom de variable sur la première rangée, comme il se doit descriptionnaire de variables, je n'en ai pas. Mes données débutent à la ligne 2, en effet. Alors, je fais suivant. Je peux ici ensuite venir sélectionner les variables que je veux importer ou pas. Je peux venir définir son format. Donc, short string, ça va être chaîne de caractère. Integer, donc c'est une sorte de variable numérique, c'est un entier. Alors, là, j'ai les enfants, ça va. Et short string, chaîne de caractère pour les quartiers. Et je fais importer. Maintenant, il me demande quelle variable je veux utiliser pour faire la jointure entre ces caractéristiques-là et mon projet. Je veux, comme je l'ai mentionné, utiliser la variable file. Je pourrais aussi utiliser plus qu'une variable pour faire une jointure. Et je fais OK. Voulez-vous créer trois nouvelles variables? La réponse est oui. Et voilà, maintenant j'ai quatre variables, donc sexe que j'ai créé manuellement, âge, enfant et quartier que j'ai importé de ma feuille Excel. Évidemment, mes PDF, il n'y a, a pas pu faire de lien, donc les valeurs sont vides. C'est comme un peu des valeurs manquantes, dans le fond. Mais évidemment, mes PDF, euh, je ne vais pas leur assigner de sexe, donc il n'y a, a pas de problème. Alors voilà comment on importe des variables à partir d'un fichier Excel. Et à, par la suite, je, peux, je pourrais aussi modifier les propriétés, donc je peux aller éditer les propriétés de mes variables, je peux transformer son format, je peux effacer des variables, les réordonner, etc. Donc je pourrais par exemple, ici c'est un format chaîne de caractères, ce que ça veut dire c'est que je peux venir éditer les valeurs possibles. Contrairement ici à ma variable sexe qui est de format catégoriel avec un choix de réponse. Mais je pourrais par exemple transformer le format « Transformer quartier en variable nominale ordinale. Je peux remplacer la variable existence, existante, « Sauvegarder ». Je vais remplacer la variable existante. Et maintenant, j'ai un menu déroulant puisque c'est rendu une variable catégorielle. Finalement, je peux visualiser ces caractéristiques-là en faisant Statistique, un clic droit, Statistique et visualiser des tables de fréquences de chacune de mes variables. Avec la fréquence, le pourcentage total, le pourcentage valide. Je peux faire des petits graphiques pour visualiser mes fréquences. Je peux m'amuser avec les formats de graphique, histogrammes, graphique en tarte, du 3D. Je peux faire un copier-coller dans mon rapport, euh, mon gestionnaire de rapport aussi, enregistrer dans un fichier, l'imprimer, etc. Et je peux également faire des tableaux croisés. Donc, croiser, par exemple, le sexe de mon répondant et leur... Euh, attendez, je vais mettre « quartier » ici, « leur quartier de résidence croisé avec le sexe ». Et je pourrais mettre le pourcentage en rangée ou pourcentage total. Alors voici, qu'on peut aussi visualiser en graphique. Donc on voit que c'est vraiment un, un, une manipulation de type plutôt quantitative des caractéristiques qui concernent, euh, qui concernent nos cas. Donc, peut-être que dans le cadre de vos projets, ce ne sera pas du tout utile, mais on peut penser à des usages qui pourraient quand même être intéressants, même si on fait du qualitatif. Dans, le prochain, dans la prochaine capsule, on va voir justement comment utiliser ces caractéristiques-là pour filtrer, sélectionner les cas qui se trouvent dans notre fenêtre de cas.